Bienvenue sur le cours de l'année 0 de Warcraft. Pour commencer cette série de cours, nous allons donc attaquer eh bien, par le départ de l'univers de Warcraft, à savoir la Première Guerre. Et oui, puisque l'année 0, c'est tout simplement euh, ce qui est marqué par l'ouverture de la Porte des Ténèbres et donc ce qui va aboutir aux événements de Warcraft 1, ce qu'on appelle la Première Guerre. Cette porte magique, ce portail, relie deux mondes, Azeroth à Draenor, et il fut ouvert par deux grands sorciers, à savoir Guldan, l'Orc et Medivh, l'humain. L'ouverture, chacun ouvrant le portail depuis son monde, pour permettre justement le flux de tenir. C'est tout simplement grâce à l'ouverture de la porte de ténèbres, ou à cause de l'ouverture de la porte de ténèbres, que la horde des orques va envahir Azeroth et faire régner la terreur sur le monde. C'est le, le début de la première guerre entre la horde et les humains.